Où oh! bah t'as comme ça voilà, Le monde est méchant. sang. J'ai dit qu'il y a tu me comprends. Où est ta clé Don't cry, don't cry. Le pays ne comprend pas ça, petit frère. Ici là, on réinitialise tout. La canne qui arrive là, a, tu vas jouer ça. Tu veux la canne féminine qui arrive là il y a un grand recruteur qui arrive. Tu vas représenter la famille. Tu vois que Abou Non, non, non, Joya Djaran, Joya Djaran. Non, non, Estelle Johnson. Ah la boule oui. là. Mm. Le recruteur arrive. Le recruteur arrive. Ma On sur place. Mais depuis qu'il puis il a la là. Hey. Papa, c'est pas lui qui arrive là-bas. Le locuteur C'était du miracle Aujourd'hui même Le coup de ma fille oh Code de ma fille. Oh, oui. Oh, Un code professionnel. Oh, bienvenue mon fils. Mais, elle est mignonne Et mon fils, elle est mignonne. Mon fils, tu fais quoi dans la vie, mon fils? Le père. Moi, c'est Romario du Brésil. Romario du Brésil? Oui. Et, et, et Facebook, on m'appelle Diapason Comique. Dans ma, dans ma vie réelle, je suis footballeur. Mais dans ma vie d'artiste, je suis comédien. Oui. Allez taper. En vrai Oui Vous abonnez, vous abonnez à ma page d'apparition comique. Vous me suivez, non Tiens, tiens, téléphone, envoyez-le, non ça oui. Bon, le père, c'est comme je vous ai dit. Moi, je vais former vos réfugiés. Mm -hmm. La canne féminine arrive. Elle va jouer. Mm -hmm. Elle va remplacer où c'était un gana. La fille qui, qui faisait les ciseaux, là, les ciseaux. La fille qui fait... On avait vu avec même blanche. Ah, non, moi je ne connais pas... Euh, ne bon, parlez pas les choses. Les murs ah. les oreilles. Mm. Les murs les oreilles. Mm. Les... Ok, fille, tu, tu, veux jouer, tu, veux, tu veux jouer... Quel poste Gardienne. Tu veux jouer gardienne comme... Non mm. Tu connais le poste de Neymar. Tu vas jouer comme Neymar. Tu n'as pas confiance. confiance. mettez-vous à l'état. Mettez-vous à l'état. Mm. Placez-vous là. Mm. Oui. Placez-vous là. Toi, on va commencer. Placez-vous de côté, le père. Placez-vous de côté. on ballon placez-vous là. Bon, on commence un peu par les gens. Tu connais les gens, oui. Tu peux faire ça. Tu peux faire ça. Fais un peu Fais, fais, fais. Hey, okay. Non Regarde Prends ton pied Comme ça Mais comme ça Oh Bon, on va quand même t'apprendre ici, si tu vois Tu as vu comme j'ai fait des cahiers comme ça, non Bon, on va t'apprendre ici, là Ah Cameroon, Où est-ce tu as Le monde est méchant Est-ce que ça va Comment ça ne T'as-tu même comme... Où est comme ça Hé oh, oh. hey, ah. oh, Tendu le, le pays ne comprend pas sa c'est un petit frère Ici-là, on oh, révolutionnera plus... Hop oh. oh, sorry, sorry, sorry... Don't cry, don't cry... J'ai dit que cette révolution forte... Vous ne pouvez pas imaginer ce qu'est ce que ça veut dire Hé Hé Hé C'est ça c'est quoi, c'est quoi, tu la prends quoi, c'est Une quoi, menace ça? a été détectée. Eh, c'est le sport ça tu, tu, mets ma fille, tu mets ma fille comme ça C'est quoi C'est quoi C'est quel sport que tu la prends Ouais, le hein? Le vous allez te les pizzas de Neymar à ta fille. C'est quoi Neymar se met comme ça C'est quoi ah, C'est impossible. Quoi? Le père, dès que vous êtes fiers de vous comme ça, passez-moi les jambes, une de femmes et qu'elle Au là. Vous voyez un peu, non? Oh, oh, là, wow. tu, non Vous allez vous faire des pizzas. C'est même comment avec vous. Ah. C'est quoi C'est quoi ah. ça Bon, ça va, le père. On va, on va, on va passer à, à, à une autre phase. Vous n'aimez pas la phase ici, ça va. On va passer à une autre fade. Lancez-vous là-bas. Lancez-vous là-bas. Restez là, il m'a mis chez le ballon. Bon, maintenant, c'est quoi, bah c'est... Les t'affaires les passent mal, les tu vois, non Non, les passes d'abord. Dans quoi tu me renvoies Voilà, voilà. C'était du miracle. Aujourd'hui même. Oui, à, à ouais, allons Tu peux m'envoyer le colis là, le colis là. Ah, utiliser l'application Cindilo. sindilo tu avais tu peux envoyer le colis dans tout le Cameroun, dans tout le monde. C'est disponible sur App Store et sur Play Store. Si tu as sur si le iPhone. Ah oui, oui, oui, Cindilo, utilise Cindilo. tu joues au ticket de paris foot oui oui et ça avait 5h20 TPR oui, Ça h 20 mon oui, ticket oui, oui. de paris foot alors quand je viens jouer à One is Bet avec mon code Japazon. code Japazon comment diapazon, 200. tu as 200% de bénéfice explique moi un peu comment tu t'inscris sur One is Bet tu oui, avais oui. le code pour mon Japazon. j'ai gagné 2 millions hier je suis en train de partir comme ça je joue encore ok tu laisses ma fille mais je te vois je ne suis pas là mais je te suivais. je suis un sorcier métisse. Tiens, maman c'est que si tu fais quelque chose avec ma fille, non, je te vois. Non, le père, tu vois rien. Non, non, non, non. Je non. te vois. On va jouer. Elle dit, vous n'avez pas peur. Elle va jouer à la canne. Elle va jouer. Non, le père. On continue. Hey, Joue. Voilà. Voilà. Voilà. Mais non. Ah, la... Voilà, Waouh! Ça pleut twice. a la the La Rio, Rio de La tous les Tu quoi Un Ou alors Ou alors tout le le va Maman. Oh my god, This man Vraiment, petit frère, calme-toi. Calme-toi. Ces choses, c'est pas comme ça. Le retour sera très dangereux. Voilà ah. Aujourd'hui, ça tourne au vinaigre D'aventure on vous aimez le bavardage. D'aventure que je suis un sorcier, je te vois mais tu ne me vois pas, tu partais où est ma fille? On ne tirer les pénaltys, on ne peut pas tirer les, les pénaltys. On peut s'en aller le père. Hey, tu peux s'en aller avec qui? Parce que vous aimez me voir avec les yeux. Parce que dès qu'on vous parle, on télécharge. Les choses que vous faites tu avec les filles, les gens ici. Donc c'est voilà. le ballon qu'on venait jouer ici. Voilà! A la, vidéo comment? La, vid la vidéo finit comment? Voilà! Ça. savais! Va... La là vidéo est bonne et ça, c'est un